Hello. Bonjour, je m'appelle Faisal Soel, directeur général de Presidio Partners et investisseur en capital risque basé en, à San Francisco. Je serai votre modérateur aujourd'hui pour la conversation GIST Tech Connect. Le thème est de savoir quand chercher du capital extérieur et quand puiser dans ses propres ressources. Je souhaite la bienvenue aux internautes qui sont avec nous aujourd'hui pour discuter de l'un des thèmes les plus importants pour n'importe quel entrepreneur. Comment financer son entreprise Je suis avec des invités qui sont des experts qui vont évoquer les éléments nécessaires, les meilleures options pour votre startup et nous allons répondre à vos questions en direct. Ces conversations GIST Tech connect sont orchestrées par le département d'État américain et mises en œuvre par l'Université du Texas à Austin et son institut, ici au Carré. Cela permet aux jeunes innovateurs de créer des réseaux, renforcer leur capacité, trouver des mentors et avoir accès au financement. Nous avons le plaisir aujourd'hui euh, de vous mettre en contact avec euh, des experts dans le financement euh, des entreprises. Nous avons pu euh, nous adresser à des dizaines de milliers d'internautes dans plus de 79 pays de par le monde. Pour parler de ces thèmes euh, qui sont très importants pour nos entrepreneurs, vous pouvez découvrir nos programmes et nos partenaires sur notre site web www. .gstnetwork.org Veuillez utiliser le hashtag gisttconnect quand vous envoyez des tweets aujourd'hui. Nous allons recueillir vos questions euh, que vous souhaitez poser à nos invités. Vous pouvez nous envoyer des questions dès maintenant en tapant les questions dans l'espace texte à, à côté de l'image ou sur Twitter. Je vous encourage à envoyer vos questions à et vous vous tout le plus tôt possible. Je présente maintenant nos experts. Je souhaite la bienvenue à Ingrid Vanderveld, fondatrice et présidente de l'initiative pour un milliard de femmes d'ici 2020, Vanderveld Global Investments et Ingrid Vanderveld LLC. Cette un investisseur providen providentiel avec beaucoup d'expérience, et c'était l'entrepreneur résidence pour Dell entre 2011 et 2014, où elle a géré des initiatives en matière d'entrepreneuriat, et elle a créé un fonds de crédit pour des innovateurs, un club de fondateurs, et le centre Dell pour les entrepreneurs. Bienvenue Ingrid. Merci. Bonjour. Ensuite, je souhaite la bienvenue à Dell Pfeiffer, fondatrice de Good World. Cette une organisation qui permet aux individus de faire des dons à des organisations caritatives. Elle a puisé dans ses propres fonds pendant deux ans avant d'obtenir un financement de la part des investisseurs providentiels. Elle est de la Nouvelle-Zélande, mais elle est basée maintenant aux États-Unis. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui pour cette discussion. En attendant vos questions, de la part des internautes, je me permets de lancer le débat. Dès je vous pose la première question, il y a plusieurs manières de euh, trouver euh, du capital, euh, les investisseurs providentiels, euh, le capital extérieur ou bien euh, les fonds propres. Selon vous, quelle a été votre expérience quand vous avez puisé dans vos propres fonds. Quand vous faites cela, cela veut dire que vous allez créer votre entreprise en utilisant vos fonds, vos propres fonds ou euh, des fonds euh, que vous allez trouver euh, grâce aux opérations euh, de démarrage. Vous pouvez utiliser ces fonds avant de trouver des investisseurs en capital risque. Pour cela, vous avez peut-être un travail à mi-temps pour réduire d'autres coûts. En fait, vous êtes l'investisseur dans votre propre entreprise. Ingrid, vous êtes investisseur en capital risque. Quelle est la différence entre ces deux? de possibilités de financement. Je vous remercie pour la question. Cela me fait très plaisir de me trouver parmi vous ce matin. En ce qui concerne les investisseurs euh, providentiels, à la différence euh, d'utiliser vos propres fonds, il y a un investisseur, Guy Kawasaki, aux États-Unis, qui parlait de ces investisseurs euh, qui souhaitent euh, euh, voir euh, des qualités très précises dans une entreprise. Par exemple, si vous pouvez montrer aux investisseurs que vous avez vos fonds propres, que vous avez déjà des clients, cela veut dire que les investisseurs providentiels ont envie d'investir dans votre entreprise. Et cela vous permet également d'avoir une participation plus importante à votre entreprise. Les investisseurs providentiels sont en général des individus euh, riches et dans le secteur de la technologie, ces investisseurs souhaitent investir dans d'autres entreprises de la technologie, par exemple, soutenir un entrepreneur euh, avant au plus tôt possible. Hein. Et les investisseurs providentiels, euh, vous pouvez négocier avec les investisseurs pour avoir un meilleur retour sur votre investissement. Merci. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre ces deux types de financement. Maintenant, il y a des ambassades qui nous envoient des questions à nos invités. Est-ce que... C'est de l'ambassade la, à Abuja et nous allons parler maintenant du crowdfunding. Dale, est-ce que vous pouvez en parler C'est une très bonne question, une question très pertinente. Aux États-Unis, il y a des règlements dans le cadre d'une loi qui a été adoptée pour permettre ce financement collectif, le crowdfunding pour les entreprises aux États-Unis. Il y a plusieurs possibilités pour euh, lancer une campagne sur la plateforme Kickstarter et c'est une bonne manière de financer votre entreprise, car vous pouvez faire euh, de la publicité autour de votre initiative, vous pouvez parler avec des personnes qui vont devenir vos clients et cela permet d'atteindre des marchés plus rapidement. Il existe d'autres plateformes où vous avez la possibilité de présenter votre idée sur une plateforme pour trouver des investisseurs euh, providentiels et d'autres personnes. C'est un nouveau moyen de financement, le financement collectif, mais je pense que c'est une possibilité très, très intéressante. C'est vrai qu'aux États-Unis, que cela représente un secteur d'investissement très important, euh, plusieurs milliards de dollars, et je pense que c'est même très positif pour les investisseurs providentiels. Ce n'est pas négatif parce que cela permet euh, de, de renforcer les entreprises. Merci beaucoup pour cette réponse. Ensuite, une question de la part du Sénégal. Quels sont les risques si vous prenez du capital C'est une question que je vous pose d'abord à Ingrid. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre ces deux types de, de capitaux j'ai lancé un fonds de, de crédit à Dell et il y a un deuxième fonds. Il y a de grandes différences entre ces deux types de, de fonds de financement. Quand vous trouvez du financement, cela ne veut pas dire que les investisseurs ont une participation à votre entreprise. Et quand je parle de la dette, je parle aussi d'une espèce de, de prêt, de crédit. Et en général, cela concerne les fonds pour les entreprises en technologie qui souhaitent financer la croissance ou l'achat du matériel. Alors, plutôt que de collecter 100 milliards, 100 millions de dollars où vous devez donner une participation à votre entreprise, à l'investisseur, si vous avez... Un autre type de fonds, vous pouvez obtenir un crédit, un prix à un taux plus intéressant que le taux assuré par une banque, par exemple. Cela vous permet d'avoir une participation à votre propre entreprise tout en trouvant du capital nécessaire. Quels sont les risques liés à ce financement eh bien pour la dette, si vous obtenez un prêt, par exemple, vous devez rembourser ce prêt. Alors que si l'investisseur a une participation à votre entreprise, pour un entrepreneur, il y aura toujours des obstacles des difficultés et vos investisseurs vous accompagnent. Ils sont là pour vous aider à surmonter les obstacles auxquels vous êtes confrontés. Alors que si vous avez un prêt, un crédit, les investisseurs vont mettre plutôt l'accent sur le retour euh, sur l'investissement. Vous devez rembourser un prêt. Vous n'avez pas à ce moment-là la même relation avec euh, euh, l'entreprise. Et cela peut poser un problème si vous avez des difficultés. Mais je pense qu'il y a des avantages et des désavantages. Pourriez-vous parler des différences entre les deux structures Je pense que vous êtes mieux à même de, réponse, de répondre à cette question. Ce n'est pas tout à fait ce qui se fait dans cet écosystème dans lequel j'évolue, où nous avons quelques 170 entreprises. En fait, nous, nous comptons sur des placements et des euh, fonds propres. Ce n'est pas seulement de l'argent qui vient de l'extérieur, c'est aussi des expert une expertise, des compétences. Sans compter qu'il y a aussi des attentes à l'appui. Ils ont des attentes eu égard à la croissance potentielle de l'entreprise. Et je pense que c'est pour cela qu'existe cet espace de coopération et cet incubateur qui permet aux start-up de démarrer. Merci. Nous allons retrouver le, notre groupe d'internautes, euh, Les Soto. Si vous avez une entreprise qui a les moyens de devenir une entreprise internationale, comment allez-vous faire en sorte d'attirer des investisseurs Mettons que vous ne soyez pas aux États-Unis, mais que votre idée peut profiter au monde entier, et pourrait faire florès dans d'autres pays. Comment allez-vous faire pour obtenir des capitaux Justement, je répondais à une question comme celle-ci à l'étranger. Il s'agissait d'un chef d'entreprise qui me disait, je, je n'ai pas besoin investisseurs pour financer mon entreprise, mais comment avoir accès à d'autres marchés Comment opérer des réseautages Il y a une personne qui a répondu dans cette salle et j'ai retenu cette réponse. Si vous avez une personne qui démarre pour la première fois, qui n'a pas accès aux investisseurs, la meilleure façon, la façon la plus rapide d'avoir accès à ces personnes avec lesquelles vous aimeriez traiter, c'est de trouver une organisation dans votre communauté où ces personnes qui ont des financements à leur portée, qui sont des investisseurs, pourront vous aider. Prenez austin Texas, et bien là, il y a un environnement propice. Et puis, Proposez-vous comme volontaire dans cette organisation. Dès lors qu'il y a une opération de mobilisation de financement de façon bénévole, présentez-vous et vous allez voir comment ces gens font. Et cela vous donnera, bien sûr, la possibilité de créer ces premiers liens. Moi, j'ai trouvé que cette idée était très novatrice, très originale et qu'elle est bonne. Oui, effectivement, c'est intéressant. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on pense tous de la même manière. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Quand un, en, un chef d'entreprise n'a pas beaucoup d'argent pour son entreprise, il faut qu'il fasse preuve de créativité. D'où je viens en, en Nouvelle-Zélande, on n'a jamais peur de poser des questions ou demander de l'aide. Moi, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai envoyé des courriels à des personnes dont je pensais qu'elles pouvaient m'aider et je leur ai demandé leur conseil. Quand vous demandez aux gens un conseil, c'est bien différent que quand vous leur demandez de l'argent. Si vous voulez créer des liens avec cette personne, il n'est pas nécessaire de mettre des chiffres sur table dès la première réunion. Il est bon de, de connaître davantage ces personnes. Voici pourquoi mon premier conseil, c'est n'ayez pas peur de poser, de demander des conseils. Et puis, après, vous en tirez parti. Et puis, la deuxième chose que je recommande, c'est que il y a des mécanismes qui existent partout. Vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez être volontaire dans des organisations, vous pouvez organiser votre réseau, vous pouvez faire des propositions. Et puis, il y a des tas de gens qui recherchent des opportunités de proposer leurs conseils aux jeunes entreprises. Faites en sorte d'établir de, des liens qui ne soient pas trop contraignants pour ceux à qui vous adressez. Merci. Pour reprendre sur ce que vous avez dit concernant ces réseaux et concernant ces façons d'intéresser les gens à ce que vous entreprenez, vous allez vous apercevoir que vous avez des connaissances à échanger avec ces gens. Tout le monde sait quels sont mes violons tout le monde sait que j'ai une passion pour l'enseignement, euh, c'est une façon d'aborder une personne que de rechercher un sujet de conversation qui permettrait de déboucher sur d'autres. Chercher des sujets d'intérêt commun, rechercher l'entraide, c'est ça le mobile, le mobile essentiel. Un corollaire à cette question. Au début vous recherchez des capitaux auprès des investisseurs, vous avez une idée brillante que vous voulez porter très loin. Que vous devez-vous faire L'essentiel, c'est de tabler sur une équipe de qualité. Même si c'est la première fois que vous vous lancez... Moi, je me rappelle avoir financé un groupe de quatre personnes il y en avait un qui avait 17 ans, deux qui avaient 19 ans, l'autre près de 20 ans, c'était des jeunes. Et je connaissais le fondateur de cette entreprise et il m'inspirait confiance. Ce qui compte, c'est la qualité de l'équipe, d'abord. Et puis ensuite, la question à se poser, est-ce que je peux leur faire confiance? Parce qu'après tout, les choses ne vont pas pas toujours marcher comme prévu. De toute manière, il faut s'y attendre. C'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand vous n'êtes pas informé en tant qu'investisseur, quand les choses tournent mal. Quand les choses ne tournent mal, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est... De faire appel à l'investisseur pour euh, le consulter parce que celui-ci veut votre succès autant que vous. Deuxième chose. Et puis troisièmement, euh, moi je cherche des opportunités, je recherche les grands marchés, les idées novatrices. Les questions qui ont une dimension mondiale, rechercher l'utilisation des technologies, quatrièmement, et eh bien rechercher des moyens financiers. Les investisseurs providentiels investissent pour tous ces motifs, mais ça fait partie de leur travail. Ils attendent aussi des résultats. Et la cinquième chose qui est importante, c'est que moi, je recherche des gens qui savent écouter. Mon premier menteur, George Hasmati, qui a fondé IC au Carré, je me rappelle, c'était... je, je, je l'avais consulté, il était devenu multimillionnaire et il était d'origine très humble. et Une fois, je lui ai demandé comment êtes-vous arrivé à ce stade où vous investissez? Ingrid, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que entre ce moment où on va discuter, on va... Euh, on a parlé toutes, tous les deux. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. J'ai aimé les procédures que vous avez choisies et j'ai choisi de vous aider. Voilà. Je pense que tout cela est important. Vous avez fait une liste de six recommandations, en fait. Bien, passons à la question suivante. Claudia, en Roumanie. Comment rechercher des financements auprès des investisseurs providentiels Comment dois-je faire À quel moment dois-je rechercher ce type d'investisseurs providentiels ainsi que vous le savez, j'ai financé sur des fonds pro, sur des financements personnels mon entreprise pendant des années. Et quand on est venu m'aider de façon providentielle, j'ai trouvé cela formidable. J'ai vu présenter mon entreprise. Elle a suscité beaucoup d'enthousiasme. C'est des gens qui n'étaient pas disposés à investir, mais j'ai senti que mon idée passait. Ils ont posé des questions. Ils, ils m'ont vraiment mis sur la sellette me demandant comment j'allais faire de l'argent avec mon projet. En fait, tout cela est bon. C'est ces liens donc, que vous avez besoin de tisser avec ces gens. Tout cela va vous apporter quelque chose. Cela prendra deux mois, ça prendra six mois et ensuite vous pourrez créer ce climat de confiance qui véritablement change tout et révolutionne en quelque sorte vos rapports avec les investisseurs. Il faut donc que vous pouvez présenter votre idée avant même qu'elle soit concrète. Vous pouvez présenter vos idées. Parce que si vous avez un produit à présenter, je peux vous dire que cela passe mieux et cela paie davantage. Une question m'est posée. Comment vais-je avoir des investisseurs pour mon entreprise? Moi, je répondrai pour du capital risque, je répondrai qu'il faut compter sur une bonne équipe. C'est incontournable. Deuxièmement, il y a des marchés qui sont, sous, pour ainsi dire, sous-desservis. Il y a un moyen de créer des entreprises qui dégagent des grandes marges. Alors, si je vois ces trois éléments réunis, je peux vous assurer que les bailleurs de capital risque se présenteront. Que le marché soit insuffisamment desservi, qu'il y ait un potentiel à exploiter, ils se présenteront. Qu'en dites-vous? Du point de vue d'un investisseur en capital risque, il y a Del Capital, nous cherchons des entreprises qui sont gérées par des femmes. Et nous recherchons les mêmes éléments que vous venez de citer. Nous avons justement évoqué l'importance du rythme de la mise en œuvre, de l'exécution. Car vous voulez trouver des fonds. Je pense que c'est une question de, de rapidité, parfois Surtout pour les investisseurs en capital risque, il y a une certaine concurrence entre toutes ces entreprises. Très rapidement, j'aimerais ajouter un élément. Vous devez avoir un récit, si vous voulez, qui, qui tient la route. Vous devez convaincre les investisseurs. C'est très important. Vous devez présenter votre entreprise de manière très concise pour avoir la possibilité de convaincre les investisseurs qui sont peut-être intéressés par d'autres entreprises. La question que je pose ensuite, quel est le retour sur l'investissement les investisseurs en capital risque, que reçoivent-ils en contrepartie Et idem pour l'entrepreneur qui reçoit le financement. Pour les investisseurs en capital risque, c'est une question de négociation parfois. La valeur de l'entreprise selon l'investisseur et selon l'entrepreneur. J'ai travaillé avec deux entreprises récemment. Il s'agissait de petits investissements. J'ai investi 20 000 dollars dans chacune des entreprises. C'est un petit investissement aux États-Unis, je précise. Pour la première entreprise, j'avais une participation de 25 et pour la deuxième, j'avais une participation d'un pour Pour la participation de 25 cette entreprise avait besoin de beaucoup d'aide pour la gestion de l'entreprise et je devais consacrer beaucoup de temps à l'entreprise alors que pour la deuxième entreprise j'ai tout simplement investi et cette entreprise m'a demandé des conseils de temps à autre mais j'ai consacré moins de temps j'ai été moins impliquée dans, dans la deuxième entreprise car j'avais une participation moindre d'elle Qu'en dites-vous Pour les entrepreneurs, pour le retour sur l'investissement, il y a une participation. Il faut aussi consacrer un certain temps à, à vos investisseurs. Si vous êtes euh, entrepreneur, vous, vous voulez avoir de bons rapports avec euh, les investisseurs, je pense que c'est surtout la participation euh, des investisseurs. À la Silicon Valley, très souvent, aujourd'hui, quand nous investissons dans une entreprise pour l'investisseur en capital risque, c'est un prêt au départ et par la suite, cela se transforme en une participation à l'entreprise. Et finalement, nous avons une participation. C'est notre rôle car cela nous permet de renforcer cette participation qui, à son tour, permet d'augmenter la valeur de l'entreprise. Ensuite, la prochaine question, y a-t-il une différence entre le financement pour une start-up dans la technologie de l'information par rapport à une entreprise dans la santé ou dans un autre secteur la santé, la technologie, l'énergie, les médias sociaux, et j'en passe, en tant qu'investisseur, que recherchez-vous si c'est une entreprise en technologie de l'information, par exemple Nous investissons dans les entreprises dans la technologie de l'information. Si nous trouvons une entreprise qui n'est pas forcément une entreprise dans la technologie de l'information. Toujours est-il que cette entreprise utilise la technologie pour résoudre des difficultés. Le retour sur l'investissement n'est pas le même en fonction du secteur dans lequel vous vous trouvez. En tout cas, je peux vous dire qu'il faut faire des recherches. Renseignez-vous si vous voulez trouver un investisseur en capital risque, trouver la personne qui finance les entreprises dans votre secteur. J'ai déjà rencontré des personnes qui ont présenté des idées qui n'ont rien à voir avec les intérêts de mon organisation. Et à ce moment-là, je dois refuser euh, l'entrepreneur parce que son entreprise ne me correspond pas. Alors je demande aux entrepreneurs de faire des recherches afin de trouver les investisseurs. Il y a d'autres aspects, par exemple les brevets ou les marques déposées. Si vous allez investir dans une entreprise dans la technologie de l'information, faut-il avoir un brevet ou une marque déposée À mon avis, c'est un avantage. Pourtant, je vois beaucoup d'entreprises qui n'ont pas cette protection pour leur technologie. C'est très intéressant et j'étais la semaine dernière au bureau des brevets des États-Unis qui encourage justement les entrepreneurs à obtenir un brevet, mais selon les entrepreneurs, les technologies changent, évoluent très rapidement et le temps d'obtenir un brevet, la technologie a déjà évolué. Alors, si vous n'avez pas de brevet, ce n'est pas forcément un désavantage, mais cela peut être un atout, car cela permet de protéger euh, la technologie en question, mais la situation n'est plus, plus la même par rapport à, à il y a dix ans. Merci. La question suivante euh, sur Twitter. Hein. Pour une start-up euh, qui propose un modèle gratuit, un produit gratuit, combien d'utilisateurs faut-il afin de convaincre les investisseurs en capital risque D'elle, je vous pose la question, combien de clients potentiels faut-il afin d'attirer les investisseurs pour les entreprises elles trouvent euh, du capital grâce au fait qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup d'utilisateurs et elles mettent moins l'accent sur euh, euh, le chiffre d'affaires, sur euh, les revenus, les recettes. Pourtant, et personnellement, c'est tout à fait valable de proposer un produit, un modèle gratuit, mais cela ne veut pas dire que les clients vont utiliser ce produit. Il va falloir convaincre les clients à payer pour votre produit, pour votre modèle. Très souvent, si un client a accès à un produit, à un modèle gratuit, le client ne va pas payer pour avoir le même produit. Alors, euh, parfois, c'est plus intéressant euh, de passer par des publicités. Si s'il y a beaucoup de personnes qui vous suivent, qui utilisent euh, votre produit, vous pouvez à ce moment-là utiliser des publicités qui vous permettent d'avoir des recettes plutôt que de faire payer les clients, parce que parfois, il est très difficile de proposer d'emblée un produit gratuit qui devient par la suite un, un produit payant. Il est très difficile de euh, réaliser cette transition. Si je peux ajouter un élément, il y a un an, j'ai connu des entrepreneurs qui ont trouvé une solution. Ils ont examiné le marché en question, ils ont identifié un besoin très particulier ils avaient ciblé leur marché, ils ont lancé une entreprise avec 60 utilisateurs qui payaient sur une période de, de quatre mois. Et à la fin de cette période, quelqu'un a racheté l'entreprise. Il n'y avait que 60 utilisateurs, je vous rappelle, mais cette entreprise a, a beaucoup réussi. C'était très intéressant. Les entrepreneurs étaient très intelligents, très malins. Ils ont démarré une entreprise et si nous avons trouvé la bonne solution pour notre entreprise, quelqu'un va racheter notre entreprise. Et c'était le cas. Quelqu'un a racheté l'entreprise en moins d'un an. Très bien. Une question du Nigeria et d'Irak, comment pouvez-vous gérer une start-up avec des investissements dans un pays qui fait face à des situations très difficiles en ce qui concerne la sécurité sur le terrain par exemple, où les services sont perturbés de temps à autre, comment gérer votre entreprise dans un tel climat et comment trouver du capital Comment trouver des investisseurs dans un tel climat C'est une question très difficile. Je ne sais pas si vous avez des idées que vous pouvez partager avec nous pour euh, trouver ce financement dans un climat difficile. DL. quand je réfléchis à la question, quand vous créez votre entreprise moi, par exemple, j'utilise une méthodologie particulière pour les startups. Vous pouvez consulter un site, mylinstartup.com qui vous donne beaucoup de conseils. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, quand vous créez votre entreprise, vous êtes vraiment sur le terrain avec les consommateurs, avec les clients. Vous n'êtes pas devant votre ordinateur... Vous êtes vraiment là avec les clients. Vous pouvez aller rencontrer vos clients, vous pouvez utiliser un, un stylo pour dessiner euh, sur un papier euh, sans avoir besoin de passer par des codes en ligne. Et euh, les ordinateurs, c'est une solution possible si vous avez des difficultés dans ce sens. Et la deuxième chose, il y a des réseaux tels que LinkedIn. Vous pouvez trouver des investisseurs capables de vous aider. Je peux donner une réponse sur LinkedIn. Vous pouvez trouver des personnes qui s'intéressent à votre travail, à votre entreprise. Je suis à San Francisco et j'investis dans des entreprises au niveau mondial. Parfois, il est très difficile de me rendre sur place, de connaître la situation politique et sécuritaire sur le terrain. Mais si vous, avez, si vous connaissez des personnes qui connaissent la situation sur le terrain, ce sont de meilleurs investisseurs, car ils comprennent les enjeux, les dossiers, et ils ont trouvé des solutions. Personnellement, j'ai vu des investisseurs qui ont trouvé des entreprises, même dans des régions en difficulté. Il faut donc trouver un investisseur qui connaisse votre région et votre entreprise et le secteur. Je pense que ce sera un avantage. Une question de la part de l'ambassade à Dakar. Dans quel secteur investissez-vous en Afrique C'est une excellente question. L'Afrique est un continent très vaste avec beaucoup d'opportunités. Considérez-vous ou envisagez-vous d'investir en Afrique Et si c'est le cas, dans quel secteur tout à fait. Hier soir, j'ai assisté à une réunion. Il y a tellement de choses qui se passent sur le continent africain et il y a des tendances tout à fait mondiales qui se produisent d'abord sur le continent africain. Moi, je m'intéresse beaucoup aux entreprises dans la télécommunication et aussi dans le secteur du financement, le secteur bancaire. Qu'en est-il de l'énergie pour le stockage, pour la production par le passé, je m'intéressais davantage à l'énergie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que je m'intéresse à d'autres secteurs, mais je pense que c'est un secteur très intéressant pour d'autres investisseurs. Donc, c'est surtout la télécommunication et peut-être l'énergie, mais c'est moins le cas aujourd'hui. dès avez-vous des idées que vous voulez contribuer en fait, il y a des, de nombreuses entreprises fintech qui sont sur place en Afrique pour les services publics notamment. Oui, moi j'ai vu des idées extrêmement intéressantes évoquées il y a véritablement des entreprises qui naissent en Afrique comme celles qui construisent des automobiles qui sont conçues pour l'Afrique dans le domaine de l'énergie également. Il y a des technologies qui sont très novatrices, sans parler de ces possibilités de faire des transactions euh, sur portables, par téléphonie mobile. En fait, l'Afrique est bien en avance sur nous pour ces choses-là. Et c'est vers l'Afrique que nous nous tournons pour voir ces nouvelles tendances qui se profilent, qui permettent d'économiser l'énergie, d'économiser l'eau, de faire des transactions sans se rendre dans des banques, etc. Les entrepreneurs... Doivent-ils trouver des investisseurs en capital risque aux États-Unis et des investisseurs providentiels partout ailleurs? C'est ça la solution? On les trouvera partout, ces investisseurs. Quelquefois, il est plus facile de les trouver dans certains pays par rapport à d'autres. Mais vous savez, il y a des gens riches partout. Il n'est pas nécessaire d'être extrêmement riche pour être un investisseur providentiel. Vous avez des gens qui ont réussi dans un pays et qui sont heureux d'aider d'autres à réussir comme eux et qui sont prêts à faire des investissements. Et vous, pensez-vous aussi qu'il y a des investisseurs providentiels partout dans le monde je ne sais pas quelle est la situation de tous les pays, mais je sais qu'il en existe beaucoup et dans de nombreux pays. Il se peut que ces investisseurs providentiels dans un pays fassent quelque chose qu'ils ne feront pas dans un autre. Tout dépend du pays hôte, tout dépend des risques. Tout dépend aussi de la complexité de l'écosystème dans lequel ces investisseurs providentiels vont intervenir. Je crois qu'il s'agit de faire une, un profil de chaque pays auparavant. Aux États-Unis, nous avons une communauté d'investisseurs bien structurée. nous avons des groupes, etc. On n'a pas forcément la même chose dans d'autres pays, mais on peut trouver ailleurs dans le monde des personnes qui seront intéressées par ce que vous voulez créer. Et bien souvent, aux États-Unis, vous parlez euh, de, de parents et d'amis qui vous financent, tout comme vous parlez d'investisseurs providentiels. Eh bien, partout, vous aurez des gens qui euh, vous proposeront une somme d'argent pour vous aider. En fait, ce sont des gens qui vont investir en vous autant qu'ils investissent dans votre projet. Et c'est ce que font souvent les parents et autres. Autre question de l'Azerbaïdjan. Il y a un problème lorsque les investisseurs providentiels ou les investisseurs de capital risque sont frileux. Il est bien difficile d'investir à ce moment-là et de compter sur des investisseurs pour lancer une entreprise. Malheureusement, pour moi, j'ai vu l'écosystème chinois se développer. J'ai vu la même chose en Inde et au Moyen-Orient, ensuite en Afrique. Et de mon point de vue, mais j'ai besoin de le confronter au vôtre, il faut quand même une masse critique. Elle n'a pas besoin d'être considérable, mais il faut peut-être compter sur trois ou quatre protagonistes des individus privés, des personnes privées, des fonctionnaires, des investisseurs providentiels, des personnes qui vont prendre le risque d'investir dans votre entreprise. Et après quoi, les choses vont plus facilement elle démarre plus vite. C'est mon expérience à moi aussi. On parlait du Sri Lanka qui est un pays extrêmement intéressant aujourd'hui. C'est justement ce qui se produit aujourd'hui. Vous avez deux chefs d'entreprise avérés dans ce pays qui se sont associés, qui ont investi pour euh, que leur, euh, des idées fassent floresse. L'idée, ce serait peut-être de se lancer dans ce pays et de prendre des risques. Après tout, il s'agit de créer une relation de confiance avec quelqu'un qui se trouve sur ce marché en qui vous avez confiance. Eh bien, si vous prenez contact avec cette personne, vous pouvez être sûr qu'il sera possible de créer ensuite cette masse critique qui aura ensuite aura un effet boule de neige. Je crois que ce qu'on peut faire de mieux dans ces cas-là, c'est convaincre des personnes qui ont réussi, qui se trouvent dans votre région de revenir et de faire en sorte que leur crédibilité dans la région fasse en fait tâche d'huile et inspire d'autres personnes. Moi, j'ai vu ce que les investisseurs profitentiels ont fait en Nouvelle-Zélande. Il y a un incubateur qui a été créé à l'Université d'Auckland. Vous avez une faculté qui se consacre à cela. Et, et cela a eu un effet considérable sur les jeunes entreprises. Il y a eu un groupe de personnes influentes qui s'est créé, qui a commencé à, à organiser des rencontres tous les trimestres. Les médias ont été informés. Et c'est comme cela que les entreprises ont, ou les jeunes chefs d'entreprise ont appris de ces gens et cela a été des échanges très féconds. Oui, il est bon de, de réunir des personnes de ce type qui ont beaucoup à offrir et pas forcément des intérêts en jeu. Hier encore... On a eu une rencontre de chefs d'entreprise. Je pense qu'en Azerbaïdjan, il y aura bientôt des chefs d'entreprise qui pourront obtenir un appui. Une question Twitter. Comment attirer les investisseurs en capital risque américains Qu'est-ce que vous allez faire Allez-vous investir dans une entreprise à l'étranger ou allez-vous demander à cette entreprise de s'établir à Houston, Texas On en a déjà parlé. Les investisseurs, en général, aiment bien avoir euh, l'œil sur leurs investissements. Et... Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, euh, indépendamment de l'endroit où vous êtes établi, et si vous voulez obtenir des capitaux des États-Unis, vous devez vous attendre à cela. Peut-être pas forcément ouvrir un bureau ou une antenne aux États-Unis, mais faire en sorte que vos investisseurs suivent ce que vous faites euh, du point de vue des investisseurs, ce sera aussi bon parce que cela vous placera au milieu d'un réseau. On ne s'attend pas à ce que vous déplaciez votre entreprise aux États-Unis pour autant. Bien sûr, vous avez besoin de financement pour faire démarrer votre entreprise, mais votre ressource la plus importante, c'est le temps. Ce n'est pas forcément l'argent. Dès lors que votre idée commence à prendre racine, à ce moment-là, il faut que cette idée soit comme un aimant, euh, qu'elle attire les gens. D'un seul coup, d'un seul, on va se mettre à parler de ce que, de votre projet. Et moi, j'ai vu des moments où on s'est tourné vers nous et il ne faut pas abandonner. Il faut être euh, euh, véritablement euh, déterminé à euh, votre, vendre votre produit, le vanter et le rendre irrésistible au point que tout le monde s'y intéressera. Oui, effectivement, c'est très juste. Euh, aimanter en quelque sorte les gens sur votre projet. Et puis rechercher des investisseurs qui sont heureux de se lancer dans l'aventure avec vous. Euh, vous avez des investisseurs dans euh, la Silicon Valley qui ne vont pas prendre l'avion pour autant, qui attendent d'être euh, concertés consulter. Tournez-vous vers des investisseurs qui sont capables de prendre l'avion, d'aller voir ce que vous allez faire et de s'y intéresser de près. Autre question. J'ai besoin d'une protection pour mon invention. Est-ce qu'un investissement pourrait m'aider? Cette question vient de Bakou en Russie. Fédération de Russie. Ce que nous avons fait, c'est que si vous voulez aux États-Unis protéger votre idée, vous pouvez vous inscrire pour obtenir un, brief, un brevet. Il faut que votre produit soit bien, décrit correctement. C'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Et vous pouvez demander un brevet provisoire. Avec les étudiants en droit, nous réfléchissons à ces questions et, ça, la... et nous, nous tournons vers des juristes pour nous aider. Ça, c'est la situation idéale. C'est une façon de démarcher tout seul. Il suffit d'aller en ligne, de faire des recherches, parce qu'en fin de compte... Même si vous avez besoin d'un juriste et d'un avocat pour vous aider, pour que votre idée soit blindée et que personne ne la vole, il va quand même euh, trouver des réponses d'autres manières auparavant. À l'heure actuelle, aux États-Unis, l'époque est idéale pour ces jeunes chefs d'entreprise qui cherchent à protéger leur invention. Ils en ont rencontré un la semaine dernière au Texas. On se rend compte que bon nombre de ces chefs d'entreprise n'ont pas les moyens d'obtenir cette protection de la loi dont ils ont besoin pour leur invention. C'est comme cela qu'un programme a été lancé au bureau fédéral des brevets qui vous permet d'avoir accès à une aide à des ressources pour euh, fait, entamer une procédure de euh, brevet. C'est intéressez-vous à cela. Renseignez-vous quel est le site ito uspto dot quelque chose c'est le bureau des brevets des États-Unis, US Patent Office. Recherchez ce site. Ils ont des réponses à vous proposer. Question suivante. Uh, Existe-t-il des sources de financement pour les entreprises qui sont détenues par des femmes Ou les femmes sont les propriétaires hein C'est très intéressant. Nous avons euh, lancé un fonds en mai dernier et pendant les deux premiers mois de notre initiative, nous avons financé, nous avons voulu financer des femmes, mais il n'y avait que des hommes qui se sont présentés. C'est une question fondamentale. Très souvent, pour la toute première fois, les femmes sont des leaders dans leur communauté, mais parfois les femmes ne se font pas confiance. Mais il existe des ressources. Springboard Enterprises, je suis membre du conseil d'administration, et cette organisation propose des formations à des femmes qui sont des entrepreneurs. Il y a aussi Bell Capital, c'est un investisseur en capital risque pour les femmes surtout. Il y a aussi Golden Seeds, il y a beaucoup de fonds qui cherchent surtout des femmes. Donc, déjà quatre noms euh, des fonds qui sont là pour aider les femmes entrepreneurs. Il y a un aspect que j'ai remarqué en ce qui concerne les femmes qui sont entrepreneurs. Les femmes hésitent à demander de l'argent. Peut-être qu'une femme va demander de l'argent, mais si elle est refusée, elle ne demande plus. Alors que ce n'est pas le cas pour les âmes, Les âmes vont continuer à, à poser la question pour trouver du financement. Alors je dis aux femmes de, de ne pas arrêter de poser la question, de ne pas arrêter de demander du financement. L'ambassade à Rabat pour les entreprises sociales quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour financer une jeune entreprise, une start-up? D'elle, c'est votre expertise. Vous savez qu'il y a des entreprises sociales avec deux missions. Il y a la mission sociale et il y a aussi la mission financière dans l'entreprise, si vous voulez à l'heure actuelle, il existe beaucoup de fonds euh, traditionnels, peut-être, mais aussi d'autres fonds, des fondations, en fait, qui financent les entreprises sociales. Si euh, vous êtes une entreprise sociale, cela peut vous aider à avoir accès à tous ces fonds, à tous ces de financement. Mais cela peut aussi vous mettre en péril, en, en danger, parce que certains investisseurs euh, croient que vous n'avez pas de mission financière si vous avez aussi une mission sociale dans votre entreprise. Alors, je pense que les entrepreneurs euh, sociaux mettent euh, l'accent plutôt sur la mission sociale, mais je vous conseille de vous concentrer sur les deux aspects, l'aspect social et l'aspect financier. Il ne faut pas perdre de vue la mission financière de votre entreprise sociale. Nous sommes presque à court de temps, donc une toute dernière question pour vous deux. Quel est l'enseignement principal pour les internautes que nous n'avons pas évoqué euh, jusqu'à présent. Y a-t-il une solution magique si vous voulez que vous pouvez partager avec nous Pour moi, l'enseignement le plus important c'est que le temps est votre ressource la plus précieuse. Si vous avez de l'argent, si vous recevez un financement trop tôt, vous n'avez pas eu le temps de parler avec vos clients et de trouver un marché propice. La recherche du capital est un travail à, à temps plein ou au moins à mi-temps vous pouvez trouver du financement mais en même temps vous devez continuer à développer votre entreprise en ayant des publicités, en attirant des clients. Alors, pour moi, le temps est la première ressource. Ce n'est pas forcément l'argent. Un Ingrid, à mon avis, il y a trois enseignements qui peuvent changer la donne. C'était mon cas quand j'étais jeune et quand j'ai lancé ma première entreprise. Trois enseignements qui ont tout changé pour moi dans ma carrière. Tout d'abord, trouver un mentor. C'est essentiel. Si vous ne faites que cela, c'est extrêmement utile. Trouver un mentor. Deuxième chose, trouver des personnes dans, qui, qui partagent les mêmes idées que vous. Mohamed Younis, par exemple. Il suffit de trouver quatre personnes qui ont la même mentalité que vous et vous vous réunissez de façon régulière pour développer votre entreprise. Vous pouvez vous entraider pour surmonter les obstacles. Et la troisième chose, comme vous avez dit DEL, si vous créez une entreprise, vous devez maîtriser les chiffres, les aspects financiers. Cela ne veut pas dire que vous devez être le meilleur expert, mais vous devez comprendre les éléments de base, les aspects financiers, les chiffres. Pour mon initiative euh, Les femmes en, en 2020, nous mettons l'accent sur ces trois éléments. Merci beaucoup. Nous sommes à court de temps. J'espère que ces informations sont utiles pour nos internautes. Je remercie plus particulièrement les ambassades à Abuja, à Bagdad, au Guatemala, en Guinée, à Lomé, à Masserou, à Mexico et à Rabat. Et je remercie, je salue les organisations des entrepreneurs Utech, Girls in Tech en Colombie, en Égypte, en Irak et Ficraspace à Bucarest, euh, au Sénégal aussi, en Afrique du Sud et l'incubateur Esprit à Tunis. La prochaine conversation en ligne aura lieu en février 2016. Nous proposons les conversations Tech Connect. Il y a aussi les bootcamps pour euh, proposer des formations aux jeunes entrepreneurs pour renforcer leurs capacités grâce à une formation assurée par les meilleurs mentors et les meilleurs partenaires. Le prochain bootcamp est prévu à Tunis entre le 11 et le 13 janvier 2016, en partenariat avec l'incubateur Esprit. Vous pouvez postuler jusqu'au 27 novembre et j'encourage tous les entrepreneurs tunisiens entre 18 et 40 ans à postuler. J'ai également le plaisir de vous annoncer que GST va développer sa programmation en ligne en, en proposant une nouvelle série, Guru Series. C'est une discussion interactive mensuelle, des conversations avec des experts sur une panoplie de thèmes qui concernent les entrepreneurs. Vous pouvez les découvrir sur notre site. Nous espérons vous retrouver ici pour d'autres discussions sur des thèmes pertinents pour les entrepreneurs. Vous pouvez envoyer vos candidatures jusqu'au ou cela commence plus tôt le 1er décembre consultez à notre site. Nous allons terminer la session en euh, regardant une vidéo et je vous souhaite euh, bonne continuation. One year after I started my company, I was pitching my startup at the Global Entrepreneurship Summit in front of investors, business leaders, and innovators from all around the world. GIST Tech High got me there. I won the 2011 GIST Tech High Pitch Competition and received seed money for my business, mentorship, and training. I continue to be part of the GIST family, and it has forever changed the trajectory of my business in my life. Thank you, GIST.